C'est Winman, content de vous voir. Euh, vidéo super spéciale aujourd'hui. Je vais tester le cannabis d'un abonné, mais je vous le dis tout de suite, c'est le plus beau cannabis que j'ai reçu de quelqu'un qui fait pousser. Euh, vous connaissez cette personne, euh, c'est un jeune master grower. Euh, beaucoup d'abonnés de Winman le connaissent et j'ai nommé Root Base. Donc, si vous ne le connaissez pas, euh, il est sur YouTube, mais sa grosse force, c'est Instagram. Euh, il y a 4281 abonnés. Rootbase, R-O-O-T-B-A-S-E. Écoutez, son cannabis, écoutez, je, je, ça fait quelques jours que que, que j'y pense. Comment comment traiter cette, cette vidéo Comment euh, Écoutez, son cannabis il est aussi beau que Broken Coast, même pas une coche de moins. Je vous le montre immédiatement, comme ça, on va comprendre de quoi qu'on parle. Alors, je vous présente le Peach Crescendo, phénotype numéro 9. Je voulais vraiment remercier Root j'y ai déjà goûté. C'est incroyable, c'est doux, doux, doux dans la gorge. C'est un buzz extraordinaire. Le buzz dure plus que 3 heures, c'est incroyable. Écoutez, je vais vous mettre un cannabis pour le comparer. C'est un cannabis euh, bas de gamme. Si vous voyez euh, le bas de gamme à gauche, c'est carrément vert avec un peu de feuilles. À droite, si vous le trouvez un peu pâle ou blanc, mais dites-vous que c'est des trichomes. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près à la caméra. Je pense qu'on le voit très bien. Si vous voyez le blanc là, de ce cannabis-là, ce n'est pas une erreur. C'est un Incroyable, je vous jure. Sur mon Instagram, les photos, ils sortent très, très bien. Mais je pense qu'on le voit là, quand même. C'est excellent. C'est incroyable, je vous le dis. Peach Crescendo. Écoutez, on en roule un maintenant. On est de retour avec le Peach Crescendo phénotype numéro 9. Écoutez, j'étais voir sur le pour savoir exactement plus d'informations sur le Peach Crescendo. On ne connaît pas ça à la SQDC. Euh, on a besoin de deux plantes pour faire le croisement, pour obtenir le Peach Crescendo. On a besoin du I95 et du Mandarin Cookie. Euh, C'est quoi ça, le I95? Euh, C'est un mélange de triangle couche avec du Légende OG et du Star Dog. Donc, ça, c'est le I-95. Donc, si on prend le I-95 avec le mandarin cookie, le mandarin cookie, c'est quoi? C'est du Forum Cut Cookies avec du mandarin sunset. Donc, quand on mélange tout ça ensemble, on, retient, on obtient un Peach Crescendo. Vous savez très bien que quand on euh, plante une graine de cannabis, euh, si on plante la même variété, il va y avoir des petites différences, soit... Euh, dans le goût, soit dans la grosseur du plan, toutes des petites différences comme des frères et des sœurs. N'oubliez pas que chaque graine de cannabis, ça, ça s'appelle un phénotype différent. Donc, euh, Rootbase, euh, l'abonné qui m'a donné ce cannabis-là, n'oubliez pas d'aller vous abonner à son Instagram. Là, Rootbase, c'est vraiment incroyable. Euh, il met beaucoup de memes, beaucoup de jokes. Et puis... Euh, c'est vraiment incroyable les photos qu'ils publie. C'est vraiment euh, un modèle à suivre. Rootbase, c'est vraiment un ambassadeur. Au Québec, Rootbase va avoir une très bonne réputation. Euh... Moi, je considère ça un master grower. Je sais qu'un master grower doit être capable de se virer rapidement quand une situation va mal dans sa grow. Mais quand même, euh, avec le cannabis que, mas... <rire> que Rootbase nous offre, euh, je ne peux pas dire autrement que c'est un master grower. Donc, euh, les arômes de ce produit-là, ce n'est pas les mêmes arômes qu'on retrouve à la SQDC. Faites-moi confiance. Écoutez, c'est incroyable. Là. Je, je, je suis vraiment euh, choyé. Je suis vraiment content. Euh, vraiment content que Rootbase euh, donne un échantillon à Winman. On sait que Winman, il faut prendre ça quand même à la légère. Hein? Euh, tous les goûts sont dans la nature mais pour ce qui est de la qualité l'humidité elle est parfaite euh, c'est collant, c'est résineux je veux pas trop l'écraser, c'est incroyable ça colle, ça colle c'est incroyable, j'ai pas trop écrasé parce que sinon ça va rester collé toute la journée sur mon doigt c'est résineux euh, c'est bon c'est incroyable donc le goût de ça, c'est quoi? Ben c'est un goût. Euh, c'est un goût complexe. Euh, de sour. D'une de, de, de saveur surette. Surette à sucré. Et puis quand on regarde les deux produits qu'on a besoin pour faire le Peach Cassando, euh, le i-95, un bouquet de diesel. Et de Sour Funk. Et quand on retourne au Mandarin Cookie, Sweet Citrus, donc des agrumes sucrés, et Diesel. Donc Diesel, euh, Diesel, on a du OG. Très difficile à, à décrire comme goût. Euh, C'est un petit peu euh, Diesel. Avec un petit peu, eux autres, ils disent agrumes tropicales. Euh, vu que c'était Peach Crescendo, je pensais peut-être que c'était la pêche. Mais c'est bon, c'est bon, c'est très, très bon. Un jour, vous avez la chance de goûter à du Peach Crescendo 4A. Je vous le recommande. RootBase m'a envoyé 7 produits différents. Euh, il y a plusieurs Peach Crescendo dans les 7 produits dont des phénotypes différents, lui c'est le numéro 9, je pense qu'il m'a aussi envoyé une autre variété qui est pas du Peach Crescendo, J'ai pas choisi ma préférée, j'ai vraiment pris le premier euh, dans le sac. Euh, parce qu'ils sont tous incroyables. J'ai pas voulu aussi les ouvrir parce qu'on sait que l'air affecte les terpènes. Donc, à chaque fois qu'on rouvre notre contenant, qu'on rouvre notre sac à la SQDC, l'air qui tombe en contact avec les terpènes, j'ai l'impression, ça c'est mon opinion personnelle, c'est mon opinion personnelle, j'ai l'impression que l'air affecte les terpènes. Écoutez, avec l'expérience que j'ai, avec les fois que j'ai ouvert mes sacs qui contiennent un Beau Veda, ceux qui en contiennent pas, j'ai réalisé, j'ai réalisé qu'à force que l'air il sèche sur le comptoir, le goût, les arômes, ça, ça, ça s'en va, ça diminue, c'est plus léger. Peach Crescendo, numéro 9. Merci, Rootbase. Il n'y a pas de pinène, sapin, pinette. Il n'y a pas de cariophyllène de goût euh, désagréable. Ça a vraiment un, un, un petit goût là, de diesel, de couche. Euh, Est-ce que c'est fruité? C'est tellement agréable que je ne suis pas capable de mettre le nom du fruit. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit sucré tropical. C'est c'est bon. C'est bon. Sucré tropical, ça veut dire quoi? C est, c est, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est ça qui est écrit pareil. Euh, agrumes tropical. Est-ce que c'est des agrumes qui, sont, qui poussent dans les... Euh, qui sont peaux dans les tropiques? Je ne sais pas. Mais ce joint-là, ça va durer au moins 3 heures, 3 heures et demie, le buzz. Euh, c'est vraiment un hybride, c'est pas euh, dans la tête cérébrale, c'est pas juste dans le corps, c'est vraiment hybride, euh, hybride euh, corporel. Donc, hybride euh, indica. Peut-être un petit goût de citrus, mais pas comme le Dela c'est pas comme le sour, le ultra sour, c'est meilleur que ça là. Euh, ça, ça, elle a pas un goût de citron comme un haze, c'est c'est plus fruité sucré là, c'est pas euh, citronné. Il brûle tellement lentement, je ne sais pas comment il a fait pour garder l'humidité comme ça. Il ne m'a pas envoyé ça dans un beau védo. Il m'a envoyé ça dans un pot de vitre, meilleure façon de faire. Écoutez, c'est incroyable, je ne sais pas combien de temps il a pris pour faire le curing. Euh, je ne sais pas combien de temps il a pris pour faire le séchage. On sait que le séchage est une étape très importante après avoir coupé notre cannabis. On sait que le séchage ne faut pas, il ne faut pas faire sécher notre cannabis en 5 jours. Il faut étirer le temps, là, jusqu'à 12 jours, quitte à mettre un humidificateur pour ralentir le séchage. Mais c'est vraiment une étape très importante, le séchage. Et ensuite, le curing, le curing, c'est un terme anglais, en français, il faudrait trouver le mot. Euh, le curing, on met ça dans des pots de vitre, le pot de vitre, on met ça à la noirceur, euh, à chaque jour, on rouvre le contenant là, de 2 à 5 minutes. On reforme le contenant. Il faut faire ça 3 semaines minimum. Je le sais. Je le sais qu'il y a des Master Growers. Mais est-ce que ce sont des Master Growers? Il y a des Master Growers qui se disent Master Growers. Qui font du curing seulement pendant 2 semaines. Mais j'ai fait quelques recherches. puis certains d'autres Master Growers euh, disent qu'il faut vraiment trois semaines minimum. Sinon... Ça ne sert pas à grand chose. Donc, euh, faire du curing deux semaines, euh, deux semaines, c'est vraiment le minimum. Là. Euh, mais moi, j'irais même jusqu'à trois semaines. Donc, ce serait des questions à poser à Rootbase. Euh, si Rootbase regarde cette vidéo, peut-être qu'il va pouvoir nous répondre dans les commentaires. Euh, Winman est très intéressant à savoir combien de temps euh, Rootbase a pris pour le séchage. Est-ce qu'il a pris 6 jours, 10 jours, 12 jours et le curing, ce cannabis là, euh, s'il n'a pas été curé, euh, curé, hein? c'est un beau mot, euh, je n'en reviens pas. Mais euh, j'aimerais avoir les réponses, le nombre de jours pour le curing et le nombre de jours pour le séchage. Donc donnez un pouce à la vidéo, remerciez RootBase, allez vous abonner à RootBase. Allez voir aussi ses vidéos sur YouTube, RootBase, i o t b -A -S -E. euh, Lui, fait pousser ça, euh, pas dans la terre, ni hydroponique. Hydroponique, c'est dans l'eau, mais bien dans le coco. Je pense que c'est carrément de la, de la noix de coco. On achète ça au magasin. Et ça, ça, ça, ça garde pas l'eau. Quand on donne de l'eau à notre plante, euh, ça conserve pas l'eau comme la terre. Euh, le produit, le coco qu'on appelle, ça... ça je ne sais pas comment dire ça, ça l'absorbe pas, ça vraiment ça coule. Euh, il faut vraiment avoir un souplot parce que ça, ça déborde. Puis il faut arroser ça souvent. Vu qu'il ne garde pas l'eau euh, euh, dans son contenant, il faut. Il faut euh, l'alimenter plus souvent. C'est un buzz. Euh, tu gèles puis tu le sais pas, man. C'est tellement bon, c'est tellement doux. C c'est très très très avec la cocotte quand tu l'as dans les mains là, puis tu le fumes, c'est très facile de dire que c'est comme du broken coast. C'est même pas ah non non c'est super facile. Je suis, je suis tellement étonné, euh, euh, peut-être un peu jaloux vraiment de la qualité, mais le gars euh, Roadbase a mis du temps, d'investissement vraiment. Euh, c'est pas sa première grow. Euh, il a vraiment beaucoup d'expérience vraiment. Un, je suis vraiment impressionné, vraiment impressionné, c'est peut-être pas, il y a un petit goût de couche, il est très bon, c'est peut-être pas mon arôme préféré, j'aime peut-être plus le pink couche, il y a plusieurs arômes que j'aime, mais la qualité de ce cannabis là, euh, mais j'aime le goût, je l'aime beaucoup, là. je fumerais ça tous les jours, toute l'année, toute l'année. Donc écoutez, je suis rendu à la moitié du joint, Il brûle encore. Euh, je, je suis tellement gelé. Je suis tellement bien. Euh, J'ai atteint mon buzz. Euh, je suis vraiment gourmand. Je vais le fumer au complet. Mais euh, ça ne sert à rien. Je devrais, je devrais le mettre de côté. Mais comme je vous dis, je suis trop gourmand. Je, je suis très bien en ce moment. Euh, C'est carrément là, un, un indica. Là, un, un buzz qui est dans le corps. Euh, c'est un hybride, mais dans la tête, c'est un hybride. <rire> ouais, je vous adore, je vous adore. Écrivez moi un commentaire. Et puis, euh, je voulais remercier euh, tous les Patreons qui me donnent un dollar par mois. Euh, merci beaucoup de m'encourager. Et merci à tous ceux qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin. Hein, il y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, mais vous êtes quelques-uns. Donc, euh, pour tous ceux là, qui regardent la vidéo jusqu'à la fin, on va euh, écrire euh, comme phrase euh, dans les commentaires euh, « Root base est un master grower ». Alright! Je vous adore tout le monde. On prend tout ça à la légère et puis on voit euh, Weedman très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci! Ciao!